Bonjour bonsoir la famille avec plaisir on rentre la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission un gros dossier tout petit cité soleil parce que moi j'ai l'impression que cité soleil là c'est presque chaque jour pour me faire information sur lui parce que moi j'appuie sur la sonnette d'alarme et eh bien pour me capable attirer attention en pile monde dans pays d'Haïti et si la autour qui dans communauté internationale la concernant ça cap passé non cité soleil puis gros bidon ville pays d'Haïti parce que en bas là me dit non nous n'a mangé. Nous avec une déclaration barbecue de fait ou même on peut analyser il on peut chercher comprendre ni parce que moi je pense que c'est toujours évident pour ne fois revivre ça les mémoire du micro et puis nous gain quelques informations n'a pote baou dans cadre émission si est-ce que nous capable dire gain espoir pour Haïti est-ce que nous capable dire euh nous créons net, eh bien, c'est parti. Avant de commencer l'émission, m'a salué un bon ami qui est le Gerbi. Gerbi, tiens, bon travail. Et puis, on est ensemble, on sera toujours ensemble. Allez-y pour les infos. Les États-Unis, les mêmes les convaincus, ils ont résolution dans l'ONU, euh, autorisé une force multinationale pour Haïti capable de d'ici commencement novembre. Mais hum, ils à jouer avec Haïti. Tête chargée. Et ça, celle-là, me connaît, Haïti, pas fini. Washington dit qu'il est convaincu qu'il résolution dans le Conseil de sécurité de l'ONU, capable de et que le pays a accepté de diriger en force dans le commencement novembre. Et pour faire face à la crise humanitaire dans le pays d'Haïti, c'est déclarations déclaration qui fait faite mercredi en papa-côté, secrétaire d'État américain Brian Nichols. Pendant l'État a c'est lié avec un journaliste sous question si là, sous visite secrétaire d'État Anthony Blinken en Canada jeudi, eh bien, M. Nichols, qui est un pi gros responsable à faire l'hémisphère occidental, déclaré par les journalistes qu'ils discuter sous composition force multinationale ce que Haïti proposait dans le cadre visite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui-même déclaré yon force action rapide doué aider la police dans le pays d'Haïti pour affronter gangyo et puis d'où créer yon crise humanitaire ça veut dire gangyo qui crée crise humanitaire ça parce que yon bloqué principal terminal pétrolière. gayé mac clatchy ak Miami Herald qui rapportait mardi yon Résolution soutenue par beaucoup des États-Unis sous initiative qui était sous route pour y échouer. À moins que yon partenaire étranger pas accepté, parce que pas yon partenaire étranger qui, qui acceptait pour bailler personnel là, force. Jusqu'à présent, aucun pays pas proposé pour diriger force si là. Bien que Bahamas ait déclaré la voie et troupe avec policier dans le pays d'Haïti. Si on m'en ça, et puis Mouchi a dit, je suis convaincu que nous aurons quelque chose en début du mois de novembre avec un chef de la force. On attend M. Nichols parce que nous estimons que c'est joué de cap fait jusqu'à présent. Mais si on bon l'a nous nous dit, n'a fait eh bien, n'a en. Entre-temps, nous en disons que Taïwan a pédé Haïti acheté gilet par balles avec l'autre équipement protection pour la police nationale qui fait dans le pays de Taiwan. Le Ministère des Affaires étrangères, il l'a annoncé, nouvelle-là, c'était mardi, dans le moment insécurité l'insécurité a fait rage dans le pays d'Haïti. Haïti, côté n'apalé la part, a fait face à problème gaz. Alors que que y a bloqué, le principal terminal pétrolier dans le pays pour forcer démission Premier ministre Ariel Henry. Résultat, activité économique qui a campé, a campé l'hôpital qui est obligé... Femme pot pote. Haïti, c'est un 14 pays qui a une relation diplomatique officielle avec Taïwan et que la Chine revendique comme propre territoire. Ministère taïwanais, affaires étrangères, déclaré que gouvernement a aidé le gouvernement haïtien à acheter équipement pour protéger la police. d'un coup gilet par balle qui est par entreprise taïwanaise. Porte-parole ministère, Sila, Johan, ou déclarer que ça veut assez améliorer capacité la police dans le pays d'Haïti pour faire travail, répondre à la communauté internationale et puis pays allié pour améliorer la sécurité publique dans le pays d'Haïti. Bref, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, nous toujours parce que si mois pas tout année pas tout jour pas tout celle-ci m'a demandé, priez veillez Géé journaliste, Tess Tesgari, qui lui-même travaille dans le bon FM, c'est dans le département du Sud. Il ou a cherché à paroles. Quelques jours après, il a retrouvé cadavre quelque part. Eh bien, il faut dire que hier, manifestation faite pour dénoncer Zach On suivre tout ça dans le micro. On nous, VOA Population Foucault, quatrième section. Laurent commune Okaï, découvrit corps sans vie animateur émission débat politique qui passait sur radio Le Bon FM au Tess Tesgari après 7 jours. De Kaili. Ces victimes, Vanotes, Gari, qui était Kayli ses frères victimes non va à ak madame Tesgari qui t'est identifier cadavre là qui te défiguré en réaction un groupe moun nan Okaï, te prend la rue je ne mardi 25 octobre 2022 pour de justice pour famille victime, nan. bilan, un jeune garçon blessé à balle pendant mouvement. Protecteur citoyen, maître Renan Edouville, dans une note publiée, condamné assassinat, a demandé instances qui concerne eux pour prendre toute disposition pour assurer sécurité, travail la pression. Nabsi Allay, chef paquet au déjà l'ouvrit une enquête sous dossier côté écrit digicel pour m'en faire joindre tout numéro qui t'ai parlé à gary m'a dit 18 octobre 2022 a. Jean Ernst Eliska VOa créole okay m'a pas très droite dans logique ça parce que voulez faire un petit logique avec nous pour nous comprendre il y a ce qu'on appelle en Haïti bon même ta capable dit pas bon côté mais un raisonnement tout à fait évident. qui relait la mémoire du micro. Ou bien, on t'a capable de dire tout court, mémoire du micro. Jodi à la, nest dans tel camp. Ou t'as suivi bien. Demain, qui côté, lié? Li dans tel camp. Par exemple, André Michel, t'as goumen, ensemble avec Newton, c'est juste. Yoté avocat peuple la. T'as bien, oui. Yo vini vous côté chaque fois. Yote tout de nest candidat à la présidence. Mais, ou pral comprendre que, mémoire du micro, a, li permettre que nous ouais pas, pas de bataille pour peuple tout bon vrai, c'est pour la bataille. Si Newton a bataille contre Matéli, et puis dans le dernier moment, Newton s'est juste, in, totalement dans Jovenel. Qu'est-ce que ça veut dire Ou pas manger pistache, ou manger mamba. Ça c'est une André-Michel a bataille contre Jovenel. Ariel Vini, Michel In, y a ces monsieur. qui a freiné peuple là. Donc, nous va comprendre En pile qui est en politique, par exemple, ou est-ce que El avez ou sur El là que bénédiction spéciale pour Parce que nous oublions, même si pas jamais dans le pays encore. Jérémy, nous grand Parce que les gens Kazakh à plusieurs reprises. Vous bien? Ça veut dire que nous l'autre après ça, le retourne dans l'autre partie. Est-ce que nous comprenons? Kou yal nan Ariel, font au Sorel, fin fait parce que, bon, comme Haïti se consalié, le monde qui pime c'est eux même qui toujours gen la voix au chapitre. Même fait il illustration ça avec nous, pour me dire que, ça on a te dit hier, c'est pas l'abdi jodi Et ça le dit jodi, c'est pas lui l'abdi demain. Écoutez bien, voici une petite déclaration pour vous. Jimmy Chérizier. Alias Barbecue. Et que comme un médecin, parce que c'est si une classe, conscience, toujours comme une, Mais suis pour la raison que dès le demain, ce soir, nous nous prenons la nouvelle qu'Ariel Henry est en train de démissionner. Et nous disons encore, nous pas besoin aucun 50 millions, aucune l'argent, j'aime mon appel, mon croyant, Ariel en réalité démissionné pour un, pour un et et c'est des autres a débloqué et que pour population qui a service parce que nous fait partie de population nous c'est population population chez nous nous pas aucun intérêt pour nous qui a contre qui sont nous même pour social avec nous parce que nous sommes dans l'hôpital social partage une cas c'est plus fort nous c'est monde comme si qui qui qui qui pas gain moyen même ça avec nous parce que ceux qui des gros moyens il prend l'hélicoptère là à travers ces domaines il prend avion pour les États-Unis mais cependant pour nous, nous devons faire des sacrifices et pour nous faire Ariel Henry de la raison pour le démissionner. Bon, en tout cas, c'est un gros combat, oui. Un combat qui d'une part des gens qui euh, ont souffert, d'autre part, Ariel Henry qui croit que les gens ont livré là. Malgré grand pile grogne, malgré grand pile revendication contre fonctionnement, contre pouvoir, bon, il n'y a même pas le pouvoir aujourd'hui, puisque pas grand réglé. Mais c'est quand même une situation qui est extrêmement difficile. Et barbecue, président G9, faut pas en G9, m'approprenne pour vous. Moyen politique ça, il fait souffrir, c'est vrai. Est-ce qu'on tête tout on, on, on deadline, comme si on a autant pour Ariel démissionner, s'il ne pas démissionner finalement. Finalement, c'est que. Mm -hmm. Parce que ça, clair. Mais ça, nous voulons comprendre. Et nous voulons que e tout le monde qui l'a, kap, tout monde qui a attendu l'émission pour que la parole, nous mais pour que tout le monde comprenne ça. Mais nous parlons toujours et cohérent dans ça, nous-mêmes, nous l'avons dit. Guerrier, l'engouement, nous disons c'est stratégie. Et l'engouement, il faut que tu aies une deadline et que va le précipiter, précipitation, accrocher tout. Nous nou ne parlons pas pour nous précipiter. Nous avons mené une bataille politique contre et Henry. Mais nous-mêmes, comme leader responsable nous-mêmes, petit peuple nous avons gardé nous avons étudié toute possibilité qui comme nous capable d'aider pour éviter que population nous que n'a pour mes que pour nous ça pas mais nous a pour nous aller jusqu'à l'extrême limite et que pour nous une démission à rien en il y avait un premier blocage barbecue bloqué gaz pas sorti. et puis quelques temps après par générosité, par esprit de mensuétude, mais dans une logique de parade politique, il était fait déclaration ça. Et c'est la 4 force révolutionnaire, Genève en famille et alliés sous tout pays, particulièrement dans toute zone, lié membres à l'allié, semaine semen réflexion sous bataille 20 18 novembre 1803. Unité à qui sorti dans 100 ans, nous qui avons fait bataille ça, continuer à couler dans 100 pas nous. Et c'est pour ça, pendant ces mêmes réflexions, nous avons lancé, aujourd'hui. nous avons demandé à l'État, le e, secteur se privé, à la société civile, neuf bagages pressé précis. Un, centrale varé doit l'ouvrir la porte Bien large, depuis après-midi, pour gaz la sortie sans qu'elle saute. Deux, à partir de à, camion de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville de la ville de la pour vendre gaz là a pris lité en vente l'hôpital 5 l'hôpital business l'école université ambassade du Odoine gaz acheté dans pompe sans problème depuis après-midi 6 toutes institutions l'état a privé cal sans problème à partir jodi pour continuer le travail et commencer à réfléchir sur la date 18 novembre. 7. La vie doit retourner. Soi-disant, normal. Jean Saté en vent pendant la force révolutionnaire. Genève en famille et main et tout, A rappelé que la vie chaque monde compter dans le pays. 8. Kidnapping, viol. Vol, assassinat, doit suspendre. Neuf, Chablendeo doit faire bat à l'ambasio, immédiatement. Suspendre, tiré sur quartier populaire. Camper sous persécution politique. La. la police doit plutôt jouer un rôle dans la RIA, dans la sécurité, tout partout, pour kidnapper, acquater, ne pas utiliser des pour tirer dans toute une zone de camion à Vinca Gasio. Nous, qui ça pour nous quoi À vous de réfléchir. À vous d'analyser. À vous de commenter. Nous avons quitté avec euh, déclaration badjo Joseph Félix Badjo Qui tournait en grand monde. Qui prend la parole. Et qui dit on pas de cause. Donc, Félix Badjo désapprouvé. Encore une fois la justice cap Chachil, tout bateau. salutations et respect à tout le monde qui a des oreilles tendez et qui veut l'entendre vraiment c'est pas l'autre monde c'est pas voir l'autre monde pas d'émotion, émotion pas de sentiment c'est bien l'accusé principal je là L'assassin principal Jean-Rodilla, l'auteur, organisateur, planificateur, Jean-Rodilla, c'est Joseph Félix Radio, du... il va l'autre monde. Après plus de 14 mois de silence, autour d'un dossier pareil, qui est un pile monde à plaisanter avec elle, donc à poser question pour qui ça c'est maintenant que je décider de parler. Deux raisons. T'es un petit pépin de santé. tension artérielle ma t'es démesuré Et qui me un semi-attaque AVC, l'épaule droite, ma mâchoire inférieure. des suis un gencive avec des défauts qui te rendent. Mais. pas ne pas gagner un langage qui est capable pour nous permettre de dire vraiment ça. que Deuxièmement, la sagesse. Comment m'a as fait parler en même temps que n'a parlé? Peut-être, nous avons plus d'informations. C'est tout intérêt pour me tendre au lieu que pour me parler en même temps que n'a pas parlé. C'est une question d'éducation. Mais voici. Je suis là disponible. Continuez dans vos entreprises mafieuses. Il n'y a pas lieu de s'arrêter car l'homme en question est toujours encore en vie. On n'évite pas la guerre et la reporter profite à l'ennemi. La vérité, la justice, la paix ne sont autres que la guerre des idées. L'heure a sonné. Messieurs et dames, malheureusement vous venez d'allumer un feu. C'est à vous de l'éteindre. Au nom de l'esprit des quatre vents, suivant les quatre moments clés de l'année, les deux solstices et les deux équinoxes, mais voici encore une fois, en causer ensemble. Vous ne faites que disperser les gens, les professionnels de ce pays, jeter de la discorde. Dilapider ce qui en reste des biens de l'État, semer, organiser des groupes armés partout dans le pays, dans toutes les directions et dans tous les sens, démembrer les institutions pour faire place à la médiocrité. Vous puissiez comprendre alors que jusqu'à présent, on ne pouvons arriver après toute propagande que nous faisons. Simulation de mort, simulation de faire recherche, FBI, car à l'étranger, faux adresse. Pendant ce temps-là, on a appelé les 5, on dit que nous avons un cas qui nous a Et puis nous ne mettre pas de photo à l'adresse à tout. pas de problème. à comprendre dans la société ça, chaque a un problème, c'est tout soi-disant directeur d'opinion, et au malade, il à trois syllabes qui la vérité. Et le problème de carence ça, incompréhension ça, elle bien l'autre prof, origine profonde que dimension humaine que nous n'a pa parce que nous pa n'avons si l'homme haïtien ici un si l'homme haïtien ici pas de cerveau grillé, il va pas capable d'habiter dans le Vivre dans Fatra, acheter dans Fatra, consommer dans Fatra et produire Fatra. Donc, c'est renoncer à Fatra. La dimension divine qui fait que l'homme sage là, il connaît que la situation difficile, son conflit entre lumière et ténèbre. nous prenons le temps, nous laissons le temps. Et nous devant société. y a dit. Est-ce qu'il existe en Haïti une seule organisation dite de, droit de défense des droits humains? Pour qui ça est NDDH à travers Pierre Espérance? Où sont les autres victimes dans la famille? Alors c'est aujourd'hui pour que ce soit une espérance que l'autre monde a relayé, des autres, monde, qui tenent, de de je que dit la je que c'est a des moi-même je des devant votre moi, je vais dire je je je me je je nous sommes esclaves de la loi, nous Mais depuis la que c'est politique, c'est bien malheureux. Oui. Moi, je ne pas fait politique. Nous sommes professionnels, nous sommes techniciens. Dans cette situation, nous avons enterré moralement peut-être, mais physiquement aussi. Un cadavre qu'on a devant un voyou, un cadavre, moi, va arriver là. Et dans ce moment, comme je te dit dit, il a très pour femme, je ne sais pas si vie, a pour pour qui a a une je suis prêt me demander de me demander que me demander me demander de me demander de de mal propre. de me me me mettre de me demander de me demander me de me demander de me de de de de Je dis, je vais mettre de jeunesse, la compétence, les moyens à disposition du pays, pas pour le monde. Et quand il y a des choses qui ont fait dans le pays, à la. si à le monde. Le deuxième, il y a une route de la païsienne nord-est, il y a des risques de vie, il y a des boulets de matériel, des chauffeurs sur le tracteur, il y a des gens qui ont pris l'argent. Si quelqu'un qui a pris l'argent, il y a des gens les réseaux sociaux, les deal. Je ne pas occupé un petit voie et Vous comprenez que cabine dit que révoqué dans la ULCC. Parce que me dit que vous avez dit pour me prendre l'argent, que mais une Madame dit prisonnier, que vous ont Philippe que que dossier et c'est ULCC. Voilà que que je ne sais pas si les employés font des problèmes, des autres comme ça. Le premier chose, confrontez-les. Faites-moi venir, confrontez-les. Fait Préparez un dossier, faites-le sien. Laisse le ça. oui. Vous pouvez faire un petit de Vous dites que, mais de plus, des vous dire que depuis qu'il a pris une décision, je suis venu. Et si vous considérez que une menace, son une menace. ma suis venu. Si vous avez une petite femme, vous va faire des autres. Vous n'avez rien de droit. Et tout le monde qui entraîne dans entreprise mafieuse qui connaît qu'à utiliser non, pour les emmerder, les ambitieux au nom de Dr Ariel Henry qui a accepté ben, la responsabilité à la tête d'un pays dans la situation ça. et puis même, dit, travail, qui a demandé pour battre du devant, va devant, devant la justice, mais moi peut-être que la justice la justice est disponible et disposée. C'est peut-être ça m'a allé déposer dossier dans la greffe. C'est peut-être ça m'écrit en basse-là. Avec même document ça, pour que entrer dans la CTU aux États-Unis. Diana anacs haïtiano-américains, plus les Colombiens, ont posé un tel sac en Haïti. Alors c'est Dieu qui a toute responsabilité, qui a moins ça, qui a possibilité, qui a autorité pour lui, pour nous faire ça, pour nous faire mais ça doit être fait. Nous connaissons, pour nous enlever tout là c'est que le président de journaliste de Justice, c'est parce que nous les journalistes nous sommes pas 408. On est qui dit que le responsable doit se mettre contre un élément. Dans le principe fondamental de doit se mettre, la de médias en médias, nous ne pouvons l'accuser. Même dans la mort de président, il y a des mentiers qui veulent toujours sont menteurs. menteur. Il était un menteur. Madame n'a pas menti, petite n'a pas menti, frêle seule. Les gens qui dit que oui, tu es proche de la bâle parce que le syndrome bah, de c'est lui-même qui a la bâle. Il n'y a des besoin, merde, Il y a rendez-vous. Côté nouvelle, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, conscience. Si, je suis à la Si, même si je barrière, coule pas, là. je ne pas la voir. Je prépare un bûcher, un rendez-vous, je suis prête pour me passer en holocauste. Je vais être une enquête juge. Je suis disponible pour me que nous voulons. je voulais, je suis venu. Dans la métaphysique des mœurs, le mensonge est considéré comme un crime contre l'humanité. Dans ce dossier où tout le monde ment, les menteurs sont les seuls responsables de ces différentes allégations. Dire la vérité, n'est donc aucun devoir, messieurs. Deux remarques que me fait. On vit qui passe mes deux mensonges pour en accueil ça. Et utiliser moyens pour éteindre la ville. Opération d'hier et les médiacrates de ce pays ont utilisé mensonges pour cacher la vérité. Accusations ici et là, même sa propre famille acceptent sans se prononcer sur des allégations fantaisistes de leur relation avec l'un des présumés assassins en la personne de Joseph Félix Batio. et ses amis famille l'habitue fréquenté Kaila après la forfait à l'entrée, deux fois dans le cas, l'hypothèse, l'argent et documents. Mais si nous ne pouvons pas connaître les documents, si nous ne pas connaître l'argent, le les volets, dans mes amis, les CPJ, au moins, nous n'avons pas de bêtises comme ça politique. Nous, hum. nous devons dire, mais combien de qui ont été dans la cour de la présidence, combien de mais combien de là ça a dit vraiment que nous restons dans le monde. Bon, moi-même, moi, jusqu jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous pouvez m'inscrire en faux, rapport ça pas dans le DCPJ. pas de monde dans pays, qui le qui prend une formation qui a permettre et oser écrire, et un rapport, ça a son document politique clairement écrit et discuté, nettoyé avant de publication. Comment peut considérer? Non un rapport dit y a le rapport partiel. un voir comment c'est exactement par les faits depuis son accession. Depuis son ascension au pouvoir le 7 février 2017 à la faveur des élections présidentielles du 20 novembre 2016, faisant de lui 58e président, chef de l'État haïtien, le président Jovenel Moïse n'a cessé d'être l'objet de contestations de toutes sortes. Page 3. Dans 122 pages rapport. Malgré vingt et marre, le président a traversé quatre années de son mandat, mes amis, mes amis. Vous voyez ça vous pouvez Vous Dans le rapport, vous avez dit que vous Espérance numéro que vous avez dit que vous avez dit que vous et dit que vous avez dit qui vous avez qui que vous avez dit que vous avez nous que 1 Qui dit que Qui avez dit il y a un bayonne street dans Spring Valley. Il y a un edge wall pour les gens qui ont fait des bêtises. Le FBI a déplacé à l'autre côté. Le FBI a fait des 4 lits. Pour avoir des informations sur les gens qui ont besoin. Donc, quelque part, un travail de communication qui a fait, nous prenons l'argent, mais nous avons mal fait le travail. Monsieur. Donc, moi-même, je me suis mis à la table. Je me suis à la table. C'est la dernière fois pour baisser ça à dans le pays d'Haïti. Je ne sais même pas si on reste comme pour y opiler. C'est la dernière fois. Mais ici, tu as bêtisé avec l'image de mon nom. Tu du jeunesse, tu as de, jenesse, de compétences compétence dans le pays. Je veux dire, on a choisi ce qu'on savait, on a gâché la vie. Si nous sommes à l'aise pour entrer dans la caille, nous allons coucher avec madame, nous allons prendre plaisir, nous allons dans le nightclub, à une bomb qui tombe dans l'estomac. Et moi-même, les les je, je ça, à partir de là. C'est fini. Nous allons nous préparer. Si nous allons chercher, nous dans le cabinet, montagne, les qui connaît les politiques, qui a courage accouché les politiciens, qui ont accouché à nous. Mais en tant que roubier espérance, en tant que roubier espérance, qui je dégagerais vers ce je viens vous suivre et je répéter, je prendre pour salier, je viens vous suivre. Et samedi, c'est moi qui entonne, c'est moi qui passe mon qui a doit disposer passé depuis que connaît me fréquenter Ariel dans résidence officielle les femmes passé depuis me connaît me te entrer cadre président dal vrai bagarre moins si supposé passé depuis me connaît me connaître fréquente avant pendant et après me connaître la coupe présidentielle moins e supposé si passé mais si tout ça dit, vous ne pouvez pas prouver ces vérités. Vous ne pouvez suivre vos quoi vous dégagé avec tout le monde qui accepte quoi qui a les médias. Tout le monde qui complice Vous êtes complice avec vous dans la bonne Et je me sans embâche, vous apprenez à vous faire, vous voulez, vous voulez, tout le monde qui choisit pour faire propagande de cible On a dit malédiction pour eux Parce que malédiction malédictions, ils n'ont pas vu pays y Moins Il y a de la volonté admissible et la volonté permissible de Dieu Moins quoi? Résultat trop toi Et si Ariel, Son monde Qui a dégagé le juge parce que c'est ce qu comme ça qu'on va le comprendre. Début, comme on dit, pour peut-être que la police pour la justice, tout le monde qui connaît le pays d'Haïti, depuis 23 ans, dans y système. Il va quoi 59 ans, il y a 60 ans. Pour ceux qui ne pas montrer ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne suis pas capable de venir. Chaque monde qui va le de mourir, il y responsable. Tout policier de pal tombe, n'a fait véléité politique ou responsable. Parce que nous nous même, c'est Al Chita avec Anaka avec Kiko Saint-Rémi. Vous comprenez? Dans Delma. Al fait mesdames, Van Posse. Mais je suis en face. Je suis toute façon. Je suis en face de moi. même je, je suis pas de des collaborateurs qui fonctionnent. Je ne n'ai pas de personne. Je travaille pour le pays. Je suis un bien. Je suis un boss. Ni blanc, ni haïtien. Si monde connaît le patron, quel est le vin de l'eau? l'autre est vin de l'eau? Je consultation. Je n'ai pas de sécurité. pour seulement 75 65 000 euros. Je suis disponible 24 heures sur 24 dans toute la province. Depuis que moi, un problème, là. Quel que soit le problème, là. Mais un cop, moi, même. J'ai ça. C'est des gens qui finissent d'utiliser pour rejoindre un avantage. Et puis, ils finissent de voler confiance. Et puis, c'est pas bon. Il y a mon vie. Et me dit ça tout autant que je vivais en yacht pour mourir. La guerre n'est-tu personne, messieurs. Même si vous parlez dans la guerre, pour mourir. Mais il y a des morts vous -vous? Non, je ne peux pas me reposer en paix. En attendant que la lumière continue pour le faire, je suis disponible et disposé. Que les gens qui sont offensés ne rendez-vous, nous voulons côté, nous voulons à là. Mais quand il y a des ordres qui fait autour de dossier ça. Moi-même, je suis disposé et disponible pour que je vienne dire oui. Que rapport va se que le j'écris là et le j'écris là. Moi-même, j'ai l'autorité Moi-même, je vais arrêter de le Et je vais Parce que le rapport politique, ça n'a pas, Il pas rapport. Il n'a pas qu'un rapport à la police. Trop de détails, trop de petits bagages politiques rentrent dans une série de détails qui bon. ne sont hum. pas de tout. Moi-même, l'âme vivante nous faisons simulation de deux mois sur moi pendant plusieurs fois. Nous fouillé à gauche à droite. tête nos services, rentrer dans le, service, rentrer dans le Faire photo adresse de Kaelas. Il, a, des îles, il a eu un même dans matin débat. Il dit que le débat est un coup pour retenir 7 mois avant. Donc il venir dire ça dans la justice devant le juge d'instruction. Gary a eu, il te dit que je suis avec un certain junior dévisé, un junior qui dit côté valise président. Il y a des informations pour le bail de la justice. Vous comprenez, tout le monde qui a des informations pour le dans la justice, ce n'est pas dans la radio, mes amis. Donc, nous parlons de la justice. Nous avons toutes les bonnes informations. Il n'y a pas gagner dans la radio. Donc, moi, je ne peux pas parler tout autant que je ne pas déposer des dossiers dans la justice. Je nous peux je le juge. Etc. Je ne sais pas si je un juge. Et tout le monde qui connaît dans le système, ne connaît pas si je suis à un traitement de faveur dans le monde parce que c'est moins fréquent. Je ne sais pas si je ne sais pas si un petit microphone dans le monde. Je ne payé pas si je bon marché dans la maison à 1000 dollars américains. Je ne sais pas si je suis un petit peu. Je ne sais pas si je suis un de petit toutes ces crimes ont fait compte. Moi même quand j'ai réussi dans ma vie. J'ai un petit qui besoin et je n'ai pas besoin d'autres. Il, il, il y a beaucoup de gens qui souffrent à mon père. Mais j'ai fait un gars qui s'est passé. Et j'ai fait un deal et un temps qui s'est passé. Quelqu'un de ses parents, 88 ans avant qu'il y ait un homme responsable. On évite pas la guerre. La guerre est n'a à prendre. On ne peut pas le je suis là, maintenant qu'elle dégage les ténèges. Parce que moi, je suis disponible. Et je reviens à ma bataille. Je ne pas de bombe même le temps, je suis le recul pour me pour enquête. Je me maintenant enquêtement. Je une enquête. Je pas Je Kounya bon, a chapeau, et puis tout le monde choisi, c'est qu'on a correspondant internationalement. Et puis au même eu le sentiment C'est trop lâche. Moi, je ne suis pas là pour le que qui dit qu'ils étaient là pour ils pouvoir. pouvoir, directeur. Il ont a une bonne avec Il Ils fait réunion Kounya un complot. Un, pour Ariel, deux, deux même yo même non il a fait un complot avec l'autre avec ariel pour déstabiliser mon qui ont besoin de stabiliser ariel il là ma est bientôt ma est bientôt mais voilà il secrétaire d'état le ministre, ministre directeur dans le poste il de a un dossier n'a guissé d'Haïti. et n'a guissé de connaître dossier aussi c'est ça n'a fait pour nous connaître que depuis l'exécutif non de bon